Fabien Roussel essaye même d'aller un peu plus loin. Son slogan promet des jours heureux et des fins de mois plus faciles pour tout le monde. Ce n'est pas que le SMIC qu'il faut augmenter, c'est tous les salaires qui doivent augmenter.